Il faut savoir que... Euh J'étais bien décidé à ne plus jamais écrire en réalité. Et euh, il s'agit d'une commande. Euh, Eric Azan, qui dirige euh, les éditions de La Fabrique, m'a contacté en juillet 2009, 2019 pardon, euh, pour me demander justement si je voulais bien écrire un essai sur euh, la critique littéraire. J'adore euh, Eric Azan. Je ne le connaissais pas encore personnellement, mais j'adorais euh, à la fois euh, l'auteur. Il a fait des grands livres sur Paris, notamment, mais pas seulement, mais sur Paris. Et par ailleurs, je suis un admirateur de, des éditions de, de La Fabrique et de leur, de leur catalogue. J'étais ravi de, de m'inscrire dans ce, dans ce catalogue. Et donc, euh, après quand même euh, réflexion, j'ai dit oui. Encore une fois, après réflexion, parce que euh, ce roman, La Vie Critique, était précisément une autofiction, euh, où je racontais ma vie de chroniqueur littéraire, euh, notamment au Masque et la Plume sur France Inter. Et, euh, et par conséquent, euh, je me demandais vraiment si j'avais envie de revenir sur ce sujet-là, très précisément, même si, encore une fois, il s'agissait d'y revenir différemment sous la forme euh, d'un essai. Euh, J'ai fini par dire oui en pensant euh, notamment à une phrase de Paul Valéry euh, qui dit que euh, ses plus beaux poèmes, il les a écrits sur commande. Et je me suis dit que voilà, j'avais déjà écrit quelques livres euh, sur commande et que c'est une très très bonne euh, manière de travailler. Et que par ailleurs, euh, tout en respectant la commande, parce que c'est quand même euh, euh, le but, euh, on peut aussi euh, la détourner et que euh, et que voilà je me disais qu'il y avait possibilité de faire un livre euh, qui euh, ne serait pas justement très exactement un essai sur la critique littéraire si vous voulez la critique littéraire quand je dis que la critique littéraire est, les, est le deuxième cœur de la littérature c'est que euh, tous les écrivains euh, d'une certaine manière sont de grands critiques littéraires euh, Baudelaire disait qu'il est impossible qu'un grand poète ne soit pas également un critique. Et on voit bien, je parle de Proust par exemple, qui à la fin de sa vie, alors qu'il est en train de terminer La recherche du temps perdu, décide de devenir euh, critique à ce moment-là. C'est là où il écrit le fameux Contre-Sainte-Beuve. Qu'est-ce que c'est que la critique C'est de raconter une lecture. C'est d'écrire l'aventure d'une lecture. Et donc euh, forcément, euh, l'écrivain... Et à un moment, il est, il est obligé, j'ai envie de dire, d'en passer par là. Ce qui m'a intéressé, moi, avec mon livre, très modestement, évidemment, mais aussi, quand on est modeste, on est toujours immodeste. Finalement, c'est il y a une immodestie de la modestie. Euh, c'est de m'inscrire dans une lignée euh, littéraire, une lignée de livres que j'appelle littérature critique. Euh, euh, et, et parmi lesquels euh, il y a évidemment le contre sainte-beuve de, de, de marcel proust mais aussi euh, physiologie de la critique de, de thibaudet d'albert thibaudet qui est un livre très important qui peut être le grand livre sur la critique littéraire mais aussi euh, la littérature à l'estomac de julien grac mais aussi les fleurs de tarpe de jean pauland je parle beaucoup de jean dans, dans dans dans ce livre je parle beaucoup de ces figures finalement qui ont inventé un genre que j'appelle littérature critique. Qu'est-ce que c'est que la littérature critique C'est une littérature dont l'objet même est la littérature. C'est une espèce de méta-littérature. Euh, le problème c'est que les gens euh, disent oh ben, ça c'est pas de la littérature ça c'est de la littérature ça c'est de la vraie littérature ça, c'est de la fausse littérature et donc il euh, euh, y a une manière d'essentialiser le concept de littérature alors que finalement ce qui est littérature est toujours ce moment où la littérature déborde d'elle-même comme un, comme un fleuve qui qui rentrerait euh, en cru donc euh, y, on est toujours étonné finalement de voir que la littérature se renouvelle sans cesse, euh, se réinvente sans cesse et donc devient toujours autre chose qu'elle-même, qu'elle est dans un devenir historique qui euh, est qu'elle bouge et que euh, par conséquent, dire ce n'est pas de la littérature, c'est je, euh, je dis, c'est une autre formule que j'emploie euh, qui est à peu près la même euh, c'est de dire non, c'est vrai, ce n'est pas de la littérature, c'est mieux que ça, et que dans ce mieux que ça, il y a l'idée d'une nouvelle littérature. D'un côté, euh, ce qu'on observe aujourd'hui, et qui est très intéressant, hein, c'est-à-dire que c'est mon travail, euh, justement le travail de la critique littéraire, ce n'est pas de dire si les livres sont bons ou s'ils sont mauvais, c'est très accessoire ça, euh, c'est de décrire un paysage. Mon travail c'est de décrire un paysage et surtout de faire en sorte que la littérature, euh, reste dans l'espace public qu'elle ne devienne pas un colis fiché pour classe bourgeoise oisive etc il faut que euh, euh, comment dire on est encore dans la société l'idée que la littérature est là présente et qu'elle est très importante parce que elle décrit précisément cette société. Donc il y a deux sortes de littérature aujourd'hui dans cette démocratisation de l'écriture d'un côté des écrivains qui sont de plus en plus professionnels qui investissent les terrains de narration utilisés par les séries télévisées euh, et d'autre part des écrivains de plus en plus amateurs euh, et je le dis avec le plus grand respect pour la qui est une très belle chose et qui raconte souvent des expériences personnelles, euh, euh, perte d'amis, de parents, etc., la mort du père, la... voilà. Et donc, euh, et, et qui sont là beaucoup plus dans le registre de l'émotion que de l'écriture. Donc, euh, si vous voulez, vous avez ces, ces, ces deux versants. Euh, ce qui est très important euh, de voir, c'est que la critique et la critique que je pratique et la critique journalistique qui n'a rien à voir avec la critique universitaire qui n'a rien à voir non plus avec la critique des écrivains qui est encore autre chose cette critique là euh, elle elle, elle c'est elle qui est démocratique je veux dire, la, la critique et la langue de la démocratie la propagande et la langue de la dictature si on dénie l'espace critique si on dit dire bon non ces gens là sont des pourris c'est souvent ils sont corruptibles ou voire corrompus et euh, eh bien soudainement on va passer à un autre régime qui est celui de la, de la dictature de marché voilà le voilà le, le, le point le plus important je crois que j'essaie d'exprimer dans mon livre